Assalamu alaikum wa marhaban bikum C'est le bonjour et bienvenue du KDF, version DZ, Jamel Zetoun, ministre de la Fierté Nationale. C'est pour ça que je me suis permis de virer la réalisatrice du plateau. Je m'assois sur sa chaise, tranquille. Et c'est pour vous raconter des petits secrets de comment j'ai fait la hagra, la misère totale à l'acteur principal, comment il s'appelle déjà Oui, Adam Lablac pour avoir la grande fierté de m'interpréter à l'écran. C'est parti, madame Comment avez-vous abordé le personnage de Jamel à l'écran Alors, tout d'abord, la phase de l'écriture. Où à ce moment-là, on est trois Karine, la réalisatrice Hakim, que vous avez vu interpréter le personnage de Dibril, le cousin et moi, interprète de Jamel. Mais à ce moment-là, euh, le fait que Karine soit réalisatrice et que je sois l'acteur qui va jouer le rôle de Jamel, on ne le prend pas en compte dans la phase de l'écriture et donc dans la conception du personnage dans ses grandes lignes, au niveau de sa personnalité etc on part vraiment sur bah, à la base on a commencé par les sketchs qui nous faisaient rire, des situations et à partir de là on a brodé donc à partir de là il fallait aussi lui ajouter des traits de personnalité pour que la série commence à avoir une certaine consistance sur la durée et qu'on ne soit pas que dans le sketch, qu'on soit aussi sur un personnage qui évolue, etc. Et tout ça, c'était des paramètres qu'on prenait en compte à ce moment-là, en équipe. Mais ensuite, pour ma part, il y a eu une seconde phase qui était le fait de m'approprier le personnage en tant qu'acteur pour l'incarner à l'écran. En tant qu'acteur, qu'est-ce qui change dans votre approche Il faut savoir que pour moi, il y avait une nouveauté dans l'approche, le... dans justement, du personnage de Jamel, c'est que jusqu'à présent, j'avais euh, essentiellement joué des seconds rôles pour lesquels j'avais une journée de tournage, donc l'approche est différente dans le sens où on se prépare en fonction des attentes euh, du réalisateur ou de la réalisatrice, du contenu du scénario, des propositions éventuelles qu'on peut faire pour l'interprétation, et ensuite on est d'accord, on arrive, boum, on tourne, c'est fini, on rentre chez soi, donc on s'est préparé pour le perso en amont, mais ça ne dure pas. Et là, ben je suis sur un personnage qui est le personnage principal de la série. J'ai 12 jours de tournage. Ça déjà, c'est une approche qui est forcément différente parce qu'elle est sur la durée. Mais elle est aussi et surtout dans l'évolution. Parce que je pourrais très bien avoir un personnage qui a 12 jours de tournage, mais qui euh, a les mêmes caractéristiques et qui n'est pas forcément évolutif dans sa personnalité, dans sa dynamique avec les autres personnages, etc. Là, en l'occurrence, il change. Et en plus, il y avait du boulot avec Jamel. <rire> Donc, euh, ça, ça a été quelque chose qui a fondamentalement changé pour moi dans l'approche puisqu'en fait, il faut vraiment devenir Jamel sur la durée et surtout ensuite le maîtriser dans le moindre aspect de sa personnalité, de ses émotions, de ses sentiments, de ses réflexions, de ses pensées, voire même de son inconscient. Parce que forcément, sur un personnage qui est confronté à de multiples situations et qui montre beaucoup de facettes, au fur et à mesure de la série, il y a souvent, entre guillemets, des imprévus, si on peut dire. Et c'est vrai que dans, dans l'approche aussi, il y a quelque chose qui, qui était assez drôle parfois, c'est que, autant à l'étape du scénario avec Karine et Hakim, ben on échangeait énormément sur euh, euh, si Jamel réagissait comme ci ou comme ça. Et parfois, sur le plateau, il y avait des suggestions, ce qui est normal, on, on, on teste des choses, on a de nouvelles idées. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de dire « Ah non, mais ça, Jamel ne le ferait pas ». Et c'est comme si l'acteur prenait l'ascendant sur le, sur le trio de scénaristes là-dessus, sachant que j'étais dans, dans l'équipe de scénaristes, donc ce n'est pas comme si je m'imposais euh, en tant qu'acteur à la mise en scène, mais c'est le fait de dire « non, ça non, parce que j'ai une maîtrise du personnage qui est euh, plus viscérale, plus intime, parce que c'est plus simplement le fruit de mes pensées, mais c'est que je vis à travers lui depuis un certain temps. » Et donc ça, c'est forcément différent dans l'approche. Justement, comment fait-on pour s'approprier un personnage Il y a tout d'abord la dimension psychologique. Et par dimension psychologique, j'entends la rencontre entre le personnage tel qu'il est écrit dans le scénario, en fonction de ses différentes situations, émotions, etc. et l'intelligence émotionnelle de l'acteur ou de l'actrice qui va se l'accaparer pour l'interpréter. Parce qu'en fait, sur un même personnage, à l'écrit, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Même si on va avoir dans le scénario des indications sur le ton qu'il doit avoir, sur une émotion, sur une attitude, malgré ça, il y a quand même un véritable apport de la part des artistes qui vont les incarner. C'est pour ça que parfois, un même personnage, même lors d'un casting, chaque personne va faire une proposition qui lui est propre, avec des différentes nuances, et c'est parfois là-dessus que ça se joue. Il y a même parfois des artistes qui vont se dire « mais j'ai pas été pris, pourtant je pensais avoir été bon au casting ». Oui, mais il y a peut-être quelqu'un qui a amené une nuance qui était plus proche de ce que l'équipe de mise en scène voulait, voir qui les a surpris. Quelque chose qui leur dit « Ah, on peut amener le personnage plus loin ». Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aussi pour ça qu'il y a parfois des artistes qui incarnent un personnage et on se dit dans tel film, prenons par exemple Scarface, on ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre qu'Al Pacino. Et ça, pour moi, c'est quand un acteur a surperformé, c'est quand il est arrivé à un tel niveau dans le personnage qu'on ne peut plus imaginer un autre acteur le faire. Pour revenir à DZ, il y a un bon exemple c'est qu'on avait eu un ou deux retours de lecture dans lesquels on nous dit on aime beaucoup l'histoire, on trouve ça drôle, ça nous plaît, mais on a une petite réserve qui est sur le personnage de Jamel, par rapport à la façon dont il va être interprété qui est déterminante pour qu'on s'attache à lui. Parce que c'est vrai qu'à l'écriture, le personnage peut parfois paraître très dur, surtout au niveau des premiers épisodes. En l'occurrence, c'est vrai que selon la façon dont on va l'interpréter, ça va changer la donne. Nous, on était tranquilles, Karine, Akim et moi, parce qu'on savait qu'on voulait faire de Jamel un attachant et que c'est dans cette direction que j'allais l'emmener au niveau du jeu. Avez-vous un exemple Alors, oui, pour le coup, il y a un très bon exemple et c'est dans l'épisode 3, dans l'épisode de la salle de sport, mais dans la partie où Jamel offre le vélo elliptique à Alice. <rire> Désolé, je suis obligé de rire, mais c'est quand même un sacré personnage, sacré numéro, parce qu'il fallait le faire, ça. On ne reçoit pas des cadeaux comme ça tous les jours et surtout pas pour de telles raisons. C'est ça surtout. Parce qu'en fait, on est là dans un cas de jalousie où en fait, d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que finalement, Jamel euh, assume totalement sa jalousie face aux hommes. Dans la première partie, il va clasher le coach de sport. Par contre, quand c'est Alice qui lui en parle, il n'assume pas vraiment. Ok, c'est bon. Tout ton blabla de merde, là. C'est par rapport à ta crise de jalousie, on est d'accord C'est pas le blabla. Bon, c'est vrai, ça m'a énervé. Mais c'est pas que ça. À la salle, on est chacun son côté, pas bon. Et hier j'ai lu un article, mmh. il disait que les couples qui font le footing à deux c'est les plus heureux. Il y avait aussi un autre moment, je crois que c'est dans l'épisode 8, où ils sont en train de checker pour le costume et qu'elle parle de Pierre Ninet. Oh là, si ma mère elle le voit, elle va me dire qu'il a pas mangé depuis une semaine, on dirait qu'elle est malade. Tu est. est jaloux parce que je viens de dire que Pierre Ninet avait du charisme. Bon, bon, je... Moi jaloux? Mmh. Pas du ah, tout. Mais il est détendu quand il en parle, alors que quand il est par exemple même avec la psy et qu'elle creuse le sujet. Là, il est capable de sortir une phrase comme euh, « Madame, si elle veut la liberté, c'est de fait sa valise avec. »« Ok. » C'est là qu'on a un bon exemple du coup de cette fameuse interprétation du personnage. C'est que, à la lecture du scénario, dans l'épisode 3, tout son argumentaire rocambolesque sur le pourquoi je t'offre le vélo elliptique et donc euh, parce que c'est bien, tu peux en faire avec tes copines, tu les invites à la maison, vous en faites un tour, un tour chacune. C'est mignon quand il en parle, c'est limite doux. Et on voit que lui-même ne croit pas à ses arguments. Mais à la lecture, ça aurait pu être interprété comme euh, « Non mais t'en fais avec tes copines, un tour chacune et c'est bon, c'est réglé. L'affaire est dans le sac, fin, tu vas pas nous gonfler. » Et c'était pas du tout dans un sens aussi agressif, aussi oppressant, presque de dictateur. Que Jamel le fait, mais c'est vrai qu'à la lecture, on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas comment l'acteur va l'interpréter. Et là, je pense que c'est un bon exemple pour illustrer la différence qui pourrait y avoir entre une Jamel version très tendue et une Jamel version mignon mais perturbée psychologiquement, <rire> comme c'est le cas dans l'épisode et bon, comme vous l'avez vu dans toute la série aussi. Et le bouquet final, c'est notamment sur la phrase. Ah, mais tu sais que t'es lourd des fois, Lily. C'est ma façon de t'aimer. En fait, il le sait qu'il est excessif. Mais pour lui, ben, ça fait partie de l'amour. Voilà, c'est Jamel, <rire> Le romantique euh, un peu spécial. Quoi. Vous avez parlé de l'aspect psychologique. Mais quelles sont les autres dimensions dans l'incarnation d'un personnage ben, Une dimension qui est absolument fondamentale, c'est celle du physique. Et par le physique, il y a plusieurs aspects qui sont déterminants. Il y a déjà la corporalité. Et par la corporalité, j'entends la façon dont on va se mouvoir, euh, se déplacer, la démarche, euh, la manière dont le personnage se tient. Et tout ça va être différent, doit être différent, en fonction du personnage, du milieu dans lequel il évolue, de son environnement, de son état émotionnel, etc. Et il y a aussi, bien évidemment, la tonalité de la voix. Et par la tonalité, je parle de quelque chose qui est différent de l'accent. L'accent, on y reviendra, dans le cas de Jamel, ça sera l'objet du bonus suivant. Mais pour le coup, la tonalité, ça va être le timbre de voix, l'élocution qui va se modifier naturellement en fonction du personnage qu'on interprète, de beaucoup d'autres paramètres. Et c'est vrai que ces dimensions-là, on ne les voit pas spécialement beaucoup dans le travail des acteurs français. On a des acteurs français, certains sont excellents, certains sont très bons, mais en général, on va juger leurs prestations sur le niveau d'expression, d'émotions qu'ils ont pu amener dans tel ou tel personnage, etc. Mais rarement sur ces dimensions-là. En fait, on est habitué à les voir. On voit tel acteur qui va jouer un avocat dans le 16e arrondissement de Paris ou un pêcheur dans le Finistère, et il va s'exprimer de, de la même façon. Et globalement, à part le fait de lui laisser peut-être un peu plus la barbe, ou ceci ou cela, on va un peu le modifier par des caractéristiques qui sont externes au jeu. Mais lui ne va pas forcément faire un travail énorme parce que ça demande beaucoup de temps et de passion et de volonté pour euh, se changer de l'intérieur et c'est intéressant parce que je, inconsciemment j'ai dit de ça demande beaucoup de travail parce que justement j'allais comparer ça par opposition aux états unis où là la prestation d'un acteur va être jugée de façon multidimensionnelle et la corporalité la tonalité l'accent parce que pour le coup là bas euh, c'est hyper important pour un acteur d'avoir eu s'il tourne à Boston, l'accent de Boston. Et ils vont même dire South Boston <rire> ou euh, l'autre partie de la ville. Et ça va compter, parce que s'il est bon dans l'interprétation générale, globale, mais qu'il n'a pas ça, on va estimer qu'il n'a pas travaillé et que ça manque de crédibilité, etc. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, parce que je me dis, avec ces méthodes-là, on incarne véritablement un personnage. Et c'est vrai que dans le fait de vouloir être acteur, il y a le fait de vouloir vivre d'autres vies, d'être quelqu'un de différent, et pas simplement de... Euh, se montrer, être vu à l'écran ou obtenir tel statut, etc. Et ça, ça fait la différence dans la manière dont on approche le, le travail. Moi, je me souviens d'un exemple qui m'avait beaucoup marqué, qui était celui de James Franco par rapport à l'accent. Vu qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de fondamental, lui, il racontait que quand il n'était pas encore très euh, connu, enfin, qu'il n'était pas encore connu du tout, il travaillait au McDo et il était au drive. Et à chaque fois qu'il avait un client, il prenait l'accent d'une région différente des États-Unis pour travailler. Et là, on voit qu'il y, y a une approche qui est à... À tous les échelons de la vie en fait quand on est acteur et, et ça ça m'avait marqué et puis ensuite il y a bien évidemment d'autres exemples où c'est assez fascinant quand on voit par exemple quelqu'un comme daniel de lewis qui va jouer qui va interpréter des rôles et on va le voir dans gangs of new york et on va le voir dans there will be blood ou dans phantom thread et le premier film c'est un gangster dans le New York des années euh, du 19e siècle, je pense. Euh, dans Phantom Thread, c'est un aristocrate anglais couturier dans les années 50. Et dans There Will Be Blood, c'est un, euh, un entrepreneur pétrolier euh, de la fin du 19e siècle. Et dans ces trois films, il ne va pas bouger de la même façon. Son élocution ne sera pas la même, le timbre de voix ne sera pas le même. Et donc là, on ne parle pas des émotions, de l'expression inhérente à chaque personnage. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant et qui est vraiment le moteur de, de mon exemple euh, quand je travaille, et notamment dans l'approche que j'ai eue pour Jamel. Comment cela s'est-il matérialisé dans le cas de Jamel Prenons l'exemple pour illustrer le propos. Ce sera la façon la plus efficace. Dans la série, on a un Jamel qui est dans plein de contextes différents, que ce soit le contexte familial, amical, professionnel. Mais là où il est le plus différent, c'est quand il rencontre des personnes qui ne sont pas de son milieu, de son environnement et notamment l'entourage d'Alice. Il y a deux épisodes où il est particulièrement timide, c'est l'épisode 5 dans le goûter avec les copines et l'épisode 7 quand il rencontre sa future belle famille. Et comment j'ai décidé d'incarner sa timidité par la corporalité C'est en étant avec un Jamel qui naturellement, dans ces moments-là, se recroqueville sur lui-même comme s'il se protégeait, comme s'il rentrait dans une coquille pour se sentir un peu plus à l'aise et il il a les épaules qui partent en avant, le dos qui va en arrière, le cou qui rentre. Et on ne le sent pas dans une façon d'être qui lui permet de s'exprimer pleinement. D'ailleurs, même la voix n'est pas la même. Elle part plus dans les aigus. Madame, il ne faut pas l'écouter. La plupart du temps, j'ai la petite des oiseaux. <rire> Donc on sent que même quand il s'exprime par la voix, tout n'est pas naturel chez lui. Comme s'il voulait se faire accepter. Donc il y a beaucoup de choses qui comptent dans ces moments-là. Et c'est là qu'on voit la combinaison de la corporalité et de la tonalité de la voix qui vont compter dans l'interprétation d'un personnage. Alors que par opposition à ça, quand on le voit au café avec son cousin, bah il est le avachi en arrière, une jambe sur l'autre, il parle avec les gestes, etc. Donc il est complètement différent de ces moments-là. Là où ça se ressent aussi fortement, c'est chez la psychologue. Puisqu'on a un Jamel qui va évoluer évidemment dans son rapport avec elle au fur et à mesure, il va aussi évoluer personnellement, parce que c'est quelqu'un qui va apprendre à se remettre en question et son, sa façon de se tenir face à elle va changer dans l'épisode 1 par exemple avec un Jamel tout perdu dans son grand manteau qui va être très tendu, on le sent même dans ses mouvements, même ses gestes parce que c'est quelqu'un qui parle avec les mains sont un peu plus bruts alors que par la suite il lui parle, il plaisante même ses gestes avec les mains sont plus fluides etc et là où il y a un bon exemple aussi sur la tonalité chez la psychologue c'est qu'il y a un ami d'enfance à moi qui, à un moment donné, voit un épisode et me dit « Adam, euh, t'étais malade, non ?» Je lui dis « Malade Pourquoi <rire> ?» Je me dis « C'est ça, sa réflexion sur l'épisode ?» Et c'était la première en plus. Et je me dis mais, « Mais non, pas du tout !» Elle me dit « bah si, dans ta voix, c'est pas du tout la même. » J'ai dit « Mais non, mais là, en fait, c'est parce que Jamel est épuisé. » Par exemple, dans l'épisode 9, où il n'a pas dormi pendant deux semaines parce que leur famille devait se rencontrer et il était angoissé, il était stressé. Je lui ai dit « Ça s'est tourné le même jour que l'épisode 8 et que l'épisode 10. Donc en fait, la voix <rire> était la même, et c'est que là, je le joue différemment, et je vous propose de regarder l'extrait pour vous faire votre propre idée. Vous me semblez fatigué, Jamel. C'est l'approche du mariage qui vous met trop de pression sur les épaules Madame, vous inquiétez pas. Les épaules de Jamel Zeto n'y peuvent tout supporter, mais là, je n'ai pas dormi de la semaine. Oui, enfin ça, c'est normal, hein on peut avoir des insomnies quand on a trop de stress, même inconscient. Mais là, c'était conscient. Nos familles devaient se rencontrer, mais dès que Donia a décidé de venir, je me suis dit hey, « Yeah, hey, bonjour les histoires ». Bon, C'est vrai qu'elle vous a un peu bousculé lors de la présentation d'Alice. Vous vous rappelez Oui. Enfin, là, je l'imagine mal vous provoquer devant votre belle famille. Normalement, non. Mais on ne sait jamais. Avec un seul mot, ça peut déraper. Madame, chez nous, c'est malheureux. Et on a des femmes, qui se nourrissent plus avec les problèmes qu'avec le manger. Faudrait toutes les envoyer chez vous. Ah, vous admettez que la thérapie fonctionne. J'ai pas dit ça. Ah. Tranquille. Mais je vous le jure, s'ils vont venir ici, c'est vous, vous en aurez besoin de psy.